Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je me présente Vincent Cherrier, je suis formateur et consultant pour FormaFeu en sécurité incendie et évacuation. Qu'est-ce que FormaFeu domestique Aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est FormaFeu domestique. FormaFeu domestique, c'est le moyen le plus direct pour savoir comment réagir face à un départ de feu à la maison, dans votre cuisine ou dans votre jardin même si vous n'avez pas d'extincteur vous avez bien entendu même si vous n'avez pas d'extincteur sur la main et tout ça en une heure chrono une fois inscrit vous verrez que tout est très simple et facile d'accès et vous pourrez suivre cette formation en vidéo quand et où vous le souhaitez avec format feu domestique vous aurez les meilleures méthodes et astuces en vidéo pour savoir gérer un départ de feu à la maison vous aurez un accès en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 où que vous soyez avec une connexion internet bien sûr et vous aurez également un accompagnement personnalisé pour votre protection à la maison vous pourrez échanger directement avec nous dans l'espace communautaire qui est prévu et en bonus vous apprendrez même à éteindre un départ de feu avec une simple bouteille de soda alors, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Les incendies domestiques nous concernent tous. Pensez à votre protection et à celle de vos proches. Pour avoir accès aux vidéos gratuites, cliquez sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être prévenu des prochains événements. Partagez cette nouvelle autour de vous, ça peut sauver des vies. Merci et à très bientôt.